C'est seulement la Divine Comédie et c'est donc une introduction à toute l'œuvre. d'être venu ici pour euh, la deuxième partie de cette espèce de trilogie sur Dante euh, dont j'ai déjà eu un entretien au début du mois de juin, le 1er juin, peut-être que la plupart de vous étiez déjà ici. Et là, j'ai parlé un peu, j'ai cherché à reconstruire un peu le contexte, c'est-à-dire, par exemple, la situation politique de Florence, de la vie de Dante, non Et puis un peu la figure intellectuelle de ces personnages, c'est-à-dire que on a parlé un tout petit peu des œuvres qu'on considère mineures, qui ne sont pas tout à fait mineures parce que il a fondé, par exemple, euh, l'étude de la langue italienne, donc c'est pas vraiment quelque chose de, de, de, très, de négligeable. C'est la première fois que je fais un commentaire de la Divine Comédie en français, donc. Euh, sur un texte qui est une traduction française, mais très belle, très, très belle. C'est la pléiade, c'est la meilleure qu'il y a. Et donc, je suis très contente de le faire. Mais pour moi, c'est la première fois, parce que j'ai toujours, toujours fait des commentaires de la Divine Comédie, de tout, mais en italien. Donc, c'est un peu différent. Mais ce soir, donc, euh, je vous parlerai de euh, l'œuvre principale que Dante a écrite. Je cherchais de mettre un peu des images. Hein. Euh, alors, d'abord... Euh, je cherche à décrire quel est le titre, parce que le titre Divine Comédie, ce n'est pas quelque chose d'escompté. Alors, d'abord, le terme divine, c'est Boccace qui l'a utilisé la première fois. C'était donc dans une œuvre euh, qui est le, le petit traité en louange de Dante, et c'est un, un, un livre qui a été écrit 40 ans après la mort de Dante, donc ce n'était pas son contemporain, hein, Boccace, Mais euh, lui, il utilisait le terme « divine », la parole, dans le sens d'une aventure, euh, disons, surnaturelle, parce que c'était juste un voyage qui traversait les, deux, les, les trois royaumes du delà Et donc, c'était « divine » dans ce sens, ce n'était pas une aventure euh, terrestre. Et c'est seulement en 1555 qu'on a commencé vraiment à définir la comédie divine, parce que eh, par rapport au contenu et au euh, style, c'est-à-dire que c'était une œuvre sublime de tous les points de vue. Hein. Pour nous, c'est euh, l'œuvre la plus importante de toute la littérature italienne, même si elle a été écrite au début du XIVe siècle, mais elle est le chef-d'œuvre de la littérature italienne et, j'ajoute, du Moyen Âge du Moyen Âge européen. Donc, euh, l'autre mot, c'est comédie. Alors là, il faut s'entendre, parce que ce que le Moyen Âge <rire> ne connaissait pas, c'était la division des genres littéraires. Non les, les genres littéraires, ils avaient été, euh, disons, discutés et, et les principes avait été fondée par Aristote dans sa poétique, mais le Moyen-Âge ne connaissait pas la poétique d'Aristote. Hein Vous pensez au Nom de la Rose et tout ça. Et donc la poétique d'Aristote, elle arrive en Italie à la, à la fin du 15e siècle. Alors, le Moyen-Âge n'avait pas d'idée, c'est-à-dire que pour eux, le, la caractéristique principale d'une comédie, c'était que le début était un début... Euh, disons, une situation d'angoisse, une situation très difficile et à la fin la comédie, bon, il y avait une sorte de happy end, c'est-à-dire que la conclusion était une conclusion positive. Ça c'était tout ce qu'ils savait plus ou moins sur le genre comédie, donc la comédie de Dante n'est pas ça, oui, n'est pas seulement ça, je dis, il y a vraiment au début une situation très euh, des, des difficultés très graves parce que Dante nous montre lui-même qu'il s'est égaré à l'intérieur d'une forêt, donc il est très angoissé, il ne peut pas sortir, il n'arrive pas à sortir par ses moyens de, ces, de cette forêt et, et la conclusion c'est que Dante, après avoir parcouru les, les trois royaumes, il arrive donc à la vision de Dieu. Alors, c'est vrai que là, il y a le, le bonheur suprême, ultime, hein, celui de la, de la foi religieuse. Mais euh, aussi, euh, comédie, euh, ça, pour Dante, signifie aussi que le style qu'il utilise, c'est un style médiocre, c'est un style moyen, c'est un style réaliste, c'est-à-dire qui reflète la réalité, une certaine réalité, disons, et, et donc, parce que le Moyen Âge, il avait, euh, il avait dessiné une théorie des de différents styles. Et donc, il y avait les styles bas, les plus bas, hein, les styles moyens et les styles sublimes. Alors, on peut faire en réalité une liaison entre les trois cantiques et les différents types de styles, parce que dans, dans l'Enfer, Dante doit décrire une réalité très vulgaire, et donc il utilise un langage qui parfois peut vous étonner, et, parce qu'il est brutal, quand il doit être brutal, il l'est. Hein, dans le les Purgatoire, il utilise un style moyen, c'est-à-dire un style idéali, idyllique, et... et et au paradis, il utilise un style sublime parce qu'il doit décrire une réalité qui est au-delà de, de, de l'imagination humaine et qui est, ce sont les suprêmes vérités de la, de la foi religieuse. Non il arrive à la fin de, de, de la comédie à, à, à contempler la, divinité, la, la trinité, donc un dogme religieux. Et donc, je, je vous ai montré à côté un peu un exemple non, de ce style dans les différentes cantiques. Et par exemple, pour indiquer le mot vieille, hein, vieil, en italien c'est vecchio, c'est le, le sens, le, le langage bas, le langage tout à fait de la vie quotidienne. Non on dit, cette personne-là qui est âgée, on dit, vecchio, est hein vecchio. Mais euh, pour euh, relever un peu le style, au purgatoire, il utilise un mot tiré du français. Il utilise le mot veillo qui vient du français vieille. Hein. Donc, ça voulait dire, déjà, s'éloigner un peu de la réalité basse pour utiliser un terme littéraire. Et au paradis, hein, pour le, le même concept, il utilise le mot sene, que c'est un mot tiré du latin, c'est un latinisme. Non Alors, là, on peut voir juste... C'est cette tentative réussie, hein, à mon avis, à l'avis de tout le monde, et de rendre les styles les plus hauts possibles. Hein. Je vous parlerai aussi du langage. Hein. Et, alors, il y a une différence très nette entre la comédie et la tragédie, aux yeux de Dante, hein, même à nos yeux, mais pour Dante... Euh, la comédie et la tragédie. Les modèles, par exemple, pour lui, pour la tragédie, c'est l'énéide. L'énéide, c'est un poème, ce n'est pas une tragédie pour nous. non. Mais le style qu'utilise euh, Virgile, c'est un style donc, très haut, sublime, hein, que vous pouvez... Là, c'est la traduction hein, du latin, mais euh, si vous regardez, je chante le combat et l'homme qui bannit de Troie « Par le sort, vint le premier en Italie, longtemps sur terre et sur mer, il fut malmené par la puissance de Dieu à cause de la colère tenace de la cruelle Junon. » Même s'il s'agit d'un texte en prose, hein, ce n'est pas le texte de Virgile. Mais vous voyez que le style, il est un style raffiné, non très fin parce qu'il il utilise des mots ou des tournures hein, qui sont plus compliquées. Tandis que, par exemple, là j'ai mis d'un côté, hein, de l'autre côté, vraiment l'exemple le peut-être le plus connu hein, de l'enfer, et lui, de son cul, il avait fait une trompette. Bon, vous pouvez comprendre à ce qu'il euh, se réfère. Hein. Et, donc, il y a ces sens différents. Dante utilise toujours le mot « tragédie » pour l'énéide de Virgile. Hein. Il ne parle pas de poème, il dit, c'est une tragédie, parce que le style, il est un style très haut. Alors, donc, quel est alors le, le, le genre littéraire Alors, la, la, par approximation, hein, la divine comédie, c'est un euh, poème, mais c'est un poème didascalique, c'est-à-dire c'est un poème qui veut transmettre des enseignements, hein, des enseignements moraux, et les enseignements sont de alors, contempler l'essor hein, du déla des, des, gens, des âmes hein, qui sont punies en enfer, au ah, purgatoire ou qui sont des saints qui ont ont atteint la béatitude au paradis non pour euh, pour donner des exemples à suivre à ses contemporaines non c'est à dire que lui-même il est impliqué hein, dans ces parce que il accomplit ses voyages c'est un voyage imaginaire hein, c'est pas un voyage c'est pas que Dante il croit vraiment d'être descendu en enfer et d'avoir parcouru la colline du purgatoire, être monté, d'avoir eu accès au paradis. C'est que Dante, et il pense d'avoir eu une vision, c'est une sorte de rêve aux yeux ouverts, hein, où il a contemplé donc, la situation des âmes, de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Hein. Et ce sont les trois royaumes donc, que Dante nous décrit. Alors, quelle est la structure formelle Je, je n'insiste pas sur ce point, hein, mais c'est seulement pour vous faire voir combien de significations il a, sont cachées derrière l'aspect formel aussi de ce texte. Alors, le texte, est, alors, il est divisé en trois cantiques, hein, correspondant à l'enfer, purgatoire et paradis, et chaque cantique a, est faite de 33 chants. à part l'enfer, le, qui a aussi un chant qui est qui sert d'introduction à, à toute, à toute l'œuvre. Donc, un complexe, c'est « sans champ ». D'accord ?« sans champ ». Et donc, le numéro 3, le numéro 33, le numéro 100, ce sont des numéros qui ont une signification, au-delà hein, du numéro, euh, une signification cachée, euh, allégorique, et ils, euh, et ils font référence, par exemple, à la Trinité, à la perfection de Dieu. Hein, « 100, c'est aussi quelque chose de parfait. Donc Dante elle utilise ça. Et comme maître hein, pour s'exprimer, il utilise le tercet. Le tercet, déjà le nom, hein, vous dit que ce sont trois vers. Et c'est un maître narratif, c'est-à-dire qu'avec le, le tercet, on peut enchaîner une euh, série d'épisodes, hein, comme on veut, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une limite, ce n'est pas comme les sonnets, les sonnets, a 14 vers et quand on arrive à la fin, le 14e, on ne peut plus aller au-delà. Tandis qu'avec ça, donc, on peut raconter des histoires, on peut raconter des épisodes, des rencontres avec des gens, avec le tercet. Là, je vous montre aussi quelle est la rime, parce que c'est A, B, A, B, C, B, C, 2, C, donc c'est une, une rime enchaînée, hein, comme une chaîne. Alors, là, donc, on ne possède rien de Dante. Dante ne nous a pas laissé quelque chose écrit par lui. Hein. Nous, nous, par exemple, nous possédons ben, beaucoup de, de manuscrits de Petrarch, de Bocas aussi, ces exercices aussi des Grecs, par exemple, mais de Dante, on ne possède rien. Oh, on rêvait cette année, no, à l'occasion de l'anniversaire, de 700 ans de, de, de sa mort, de trouver peut-être quelque chose. Mais on n'a rien trouvé. Hein. On a été désolé, mais on n'a rien trouvé de sa mère dans les archives. Et donc, nous, mais nous, même si on ne possède pas vraiment l'œuvre originale de Dante, on possède 800 manuscrits lui, hein, de lui avant de, d'avoir l'œuvre euh, imprimée. Et ces 800 manuscrits remontent à une période qui est postérieure à Dante. Donc, il y a beaucoup de variantes, il y a beaucoup de textes, ça dépend un peu de la zone où ce texte a été, a été copié, hein? Plusieurs, il y a eu beaucoup de gens qui ont appris ce texte euh, de mémoire, hein, parce que c'était un texte qui a eu un succès extraordinaire dans son temps. Donc, 800 manuscrits, ça voulait dire vraiment, ceux qui ont dû faire l'édition critique, euh, contrôler tout ça, ça voulait dire vraiment travailler <rire> beaucoup. Hein. Je vous montre juste une image de celui qui est... Un des de, de, de manuscrits les plus réputés, hein, faisant autorité, c'est le Trivulziano 1080, qui se trouve à Milan, dans le, euh, le château de, de Milan, il y a la bibliothèque Trivulziano. Alors, sur la date de composition, je ne vous dis rien, parce que c'est une œuvre de l'exil. On ne sait absolument pas en quelle période a été écrite. Oui, on le sait à peu près. Hein. On dit après après 1306, parce que là, Dante il a mis d'un côté les autres œuvres, euh, comme euh, l'œuvre sur euh, la langue et l'œuvre qui s'appelle Le Banquet, euh, mais on, on ne sait pas si l'enfer a été composé entre certaines dates ou certaines autres. Il a été l'œuvre jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Il a travaillé jusqu'à euh, 1321 sur ces livres. Hein. Donc, euh, c'est... Et la diffusion a été immédiate. Le Purgatoire a été dédié à Moroello Malaspina, qui était un, un noble euh, de la famille Malaspina, qui était une Lunigiana, Sarzana, je ne sais pas si vous la connaissez, l'endroit le, où euh, il a été euh, accueilli pendant deux mois. Et puis la dernière œuvre a été dédiée à Cangrande della Scala, chez lequel il a vécu plusieurs ans. Alors là, euh, les sources, c'est-à-dire que la divine comédie ne sortit pas de rien. Hein il y a quelque chose qui le précède. Hein des... Il y a des œuvres. Hein ben, par exemple, Dante, il fait euh, référence déjà dans le deuxième chant à, à l'énéide de Virgile. Parce que dans l'énéide, dans le quatrième livre, euh, Virgile, il décrit la descente aux enfers des aînés. Non et aussi, Dante, il fait référence à la descente aux enfers de Saint Paul, notre Saint Paul, le chrétien, hein, et qu'ils ont tiré de ces ce voyages qu'ils ont fait en enfer, et, disons, des connaissances qui étaient utiles, soit pour la fondation de l'Empire, hein, aîné, hein, c'est de là qu'il tire, disons, de, de, son, son savoir pour parce qu'il reçoit des, des prophéties. Hein. On lui dit qu'il qu est destiné à fonder Rome. Hein. Donc, c'est important pour ça. Donc, l'Empire et de l'autre côté, le christianisme. Saint Paul, il descend aux enfers juste pour tirer un soutien hein, pour la religion. Là, je vous le souligne parce que Dante, il remarque euh, très souvent que l'institution impériale a la même importance de l'institution religieuse, de la papauté. Ils sont sur le même plan, les deux. Et donc, le fait qu'ils rappellent Saint-Paul d'un côté et est né de l'autre, ça voulait dire vraiment que l'Empire, il est important, il a la même envergure de la papauté. Alors, puis il y a d'autres sources, l'Apocalypse, bien sûr, de Saint-Jean, il y avait beaucoup de... de voyages imaginaires, disons, dans, euh, des œuvres euh, sur des voyages imaginaires comme euh, le voyage de Saint-Brandin. Saint Il y a, en italien, en italien, je ne sais pas en italien, dans la littérature italienne, mais c'est en latin, euh, au XIIIe siècle, on avait composé des œuvres comme « De Babylonia, Civitate Infernali » donc c'est sur Babylone, la ville infernale, et sur euh, la Jérusalem céleste, donc euh, le paradis. Hein, le, sur le purgatoire, je ne sais pas si vous le savez, mais le Goff, il dit que c'est Dante qui invente le purgatoire, qu'avant Dante, le purgatoire n'existait pas. C'est-à-dire, purgatoire, ça voulait dire un lieu de peine. Et donc, ce n'était pas vraiment un royaume, une région à, à part, non, à partir des autres. Et je fais juste une référence, parce que quelqu'un, bon, à un certain moment, me l'avait demandé. Euh, il y a aussi une source peut-être, on n'est pas vraiment certain, « Arabe, c'est le livre de l'échelle, un livre qui a été traduit de l'arabe en, en latin auprès de la, de la cour d'Alphonse X le sage en Espagne et qui est arrivé dans une traduction euh, toujours euh, française-latine en Italie. Et donc peut-être que Dante l'avait lu. Hein, on ne sait pas, mais c'est un voyage où Mahomet, hein, avec son, sur son cheval, il, il fait une ascension au paradis, ben, peuplé par les Ouri, hein, bien sûr, ce n'était pas notre paradis, et un enfer. Non Donc c'est quelque chose de très pareil. Il y a eu un, un, un, un historien qui a fait des, des, des recherches sur ça et, et qui a retrouver aussi beaucoup de, de passages non, de ces livres qui ont une correspondance avec la Divine Comédie. C'est assez intéressant. Hein. Alors, les sujets de la <rire> Divine Comédie. Alors là, la Divine Comédie, donc, je vous ai déjà dit que c'est une vision, hein. c'est quelque chose d'imaginaire, hein, que Dante, à un certain moment, a, a eu comme euh, une sorte de rêve aux yeux ouverts. Et qui raconte donc les voyages qu'il accomplit à travers les ro trois royaumes. Hein. Dante s'est égaré, hein, ça commence comme ça la Divine Comédie, dans hein, le mezzo de la selva, etc., etc., du chemin de notre vie, que c'est la selva. Alors, donc, dans une situation d'angoisse, de, de, parce qu'il n'est pas capable de sortir de cette forêt pour euh, euh, monter sur une colline qui se trouve devant lui, que c'est. La, la colline du Purgatoire, et donc il a besoin d'un guide parce qu'il n'arrive pas euh, par ses moyens, lui seul, à dépasser ces obstacles. Hein. Donc euh, c'est déjà euh, c'est le début. Donc euh, il rencontre trois bêtes sauvages euh, qui sont sont une lance que c'est plus ou moins un guépard. Hein. Et, et puis une, euh, un lion, et après une louve. Mais on ne doit pas euh, vraiment penser que c'était seulement, seulement des bêtes sauvages. Non Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, la clé d'interprétation des textes, c'est toujours l'allégorie. Hein l'allégorie, qu'est-ce que c'est l'allégorie C'est un moyen de représenter la, la réalité par des mots, hein, des mots qui ont une signification littérale, pour, hein, et donc... Euh, le lion signifie le lion, mais au-delà de cette signification directe, il cache une autre signification. Par exemple, le lion, puisque il bon, a cet aspect féroce, non il représente donc la violence ou la superbe. Hein Et donc, l'allégorie, la, la, hein, c'est le moyen par lequel Dante nous euh, nous explique que les voyages qu'il fait, oui, c'est un voyage qui a une réalité, disons, imaginaire, mais qui a affaire avec des réalités concrètes, parce qu'il nous parle, par exemple, de ces trois bêtes sauvages, non mais il y a toujours à chercher une signification cachée, et cette signification, c'est une signification morale, morale et religieuse. Hein Donc, euh, Là, par exemple, je vous ai montré, c'est une image, de Dante et Virgile doivent à un certain moment descendre eh, en enfer en passant du cercle des violents au cercle des fraudeurs. Non? Alors, qui est qui, qui, qui, qui permet cette descente C'est un monstre infernal qui s'appelle Gerione. Edzerion, il a un visage bénin, parce qu'il a un visage d'homme, mais vous voyez qu'il euh, il a, il a cette queue pointue, non? cette queue pointue, comme la fraude. La fraude, qu'est-ce que c'est C'est quelqu'un quelqu qui vous trompe, pour, comment il fait pour vous tromper Il vous montre un visage tout à fait sociable, gentil, hein? mais il cache derrière lui un autre but, non? qui est un but euh, méchant. Donc, c'est ça. Non? Même les figurations qu'on rencontre, ils ont toujours cette signification secondaire. Hein? Parfois, on est, en degré de, on est en gré de, de les interpréter. Parfois, non. Hein? Parce qu'au ben, Moyen-Âge, il existait des livres, qui, qui par exemple, des bestiaires. Non, les bestiaires médiévaux, dans lesquels il y avait, par exemple, les chênes, il peut signifier ça, la fidélité ou, par exemple, le contraire, la, la saleté, parce que les chênes, ils sont sales aussi. Donc, soit on possède des livres, des livres, je dis, bon, on, on avait conscience, c'était répandu, hein, que certains, par exemple, la forêt, c'était normal qui, qui représentait une condition angoissée de l'âme. Donc euh, euh, la, la condition, par exemple, du pêcheur. Hein? Alors euh, ça, c'est la, la, la condition de, de Dante aussi, hein, qui se trouve. Et alors pour, pour euh, les gens du Moyen Âge, la forêt c'était toujours la condition du pêché. Hein? C'était ça. C'était on l'appelait un tropos. C'était quelque chose qui était connu. Par tout le monde. Mais il y a des allégories qu'on ne peut pas interpréter. À un certain moment, par exemple, Dante, euh, Virgile, il s'enlève sa ceinture et la jette dans l'abîme. Et on ne sait pas pourquoi il s'enlève cette ceinture. On n'a pas une correspondance, c'est une référence cryptique. Hein? Et donc, parfois, l'allégorie reste mouette à, à nos yeux. Maintenant, alors on passe à la structure, parce que comme ça, vous pouvez comprendre comment c est, c est, c est, ça a été bâti. Hein. Alors, comment se présente l'enfer L'enfer se présente comme ça. C'est un, euh, un cône, un cône renversé, hein, qui s'ouvre au-dessus de la ville de Jérusalem. Vous voyez là, ben, ce n'est pas très clair, mais euh, au milieu, il y a la ville de Jérusalem. De l'autre côté, c'est... Le, les bouches de Gange et de l'autre côté il y a les colonnes d'Hercule c'est-à-dire les points extrêmes de la, de la terre connue en cette période hein. donc vous voyez que l'enfer le, le, il est divisé en plusieurs parties hein. je ne vous parlerai pas vraiment de toutes les parties parce que ce n'est pas intéressant hein. et, mais il faut un peu savoir euh, quels sont les péchés en général les catégories de péchés qui sont punis en enfer. Alors, l'enfer, Dante, il, il descend hein, avec cette, ce guide de Virgile, il descend donc dans, dans cet abîme, et d'abord, il y a une sorte de vestibule de l'enfer. Il y a des, des, des cercles, parce qu'il est divisé en cercles, vous le voyez comme forme, et ces deux cercles, ils, ils accueillent d'abord les paresseux, parce que les paresseux n'ont jamais agi n'ont fait aucune action, donc ils n'ont pas fait vraiment de péché, on ne peut pas vraiment le mettre dans l'enfer, mais Dante, il a un mépris si fort pour ce type de péché, non, la paresse, que lui, il l'expose aussi à un châtiment très dur, dont je vous parlerai après. Et puis après, après les paresseux, il y a les limbes, c'est-à-dire l'endroit où vivent, vivent dans, dans l'au-delà les âmes qui n'ont pas connu le christianisme. Hein Donc ils sont avant l'enfer, le vrai enfer. Puis les critères, qui est très important, parce que c'est un critère que Dante, il. il il le tire un peu de la scolastique médiévale, hein, donc des œuvres de saint Thomas, d'Aquin, et, et c'est que, alors, en enfer sont punies les âmes qui ont mal agi, hein, mais ces mauvaises actions, hein, cette action méchante peut-être de différents types, parce que, par exemple, il y a le premier cercle, je vous dis seulement les trois grandes hein, distinctions, ce sont les incontinents. Qui sont les incontinents Ce n'est pas quelque chose de moderne. Les incontinents sont ceux qui <rire> ont suivi leurs impulsions hein, directement, sans collaboration de la raison ni de leur volonté. C'est-à-dire qu'ils ont été esclaves de leur passion. Donc, ils n'ont pas voulu faire le mal. Hein. Ils ont... Péché, parce que là, il y a les luxurieux, les gourmands, il y a les, les coloreux, il, il y a les, les avares, les prodigues, hein, mais ne sont pas des gens qui ont voulu faire le mal à autrui. Donc, c'est un péché qui est mo moins grave par rapport aux autres. Non et, et donc, ils, sont, ils se trouvent dans cette section, disons, plus haute, plus proche de la Terre. Hein. Après cette section, on a les violents, parce que les violents, ce sont des gens, qui, et aussi ils ont suivi leurs impulsions, les violents, parce que, par exemple, il y a les suicides. Les suicides, ils ont agi parce que, après, parce que la, la passion, l'envie de se tuer a été une impulsion immédiate, soudaine, ils n'ont pas pu réussir, à résister à à cette impulsion. Mais là, il y avait aussi, la, le but c'était de faire le mal, de faire le mal à soi-même, ou de faire le mal à autrui. Hein. Donc il y a aussi les violents contre les autres. Il y a les blasphèmes, par exemple, il y a les, les sodomites, les homosexuels, no, qui sont là. Hein. Et donc c'est la deuxième partie, disons, de l'enfer. Et puis, on trouve les fraudeurs. Les fraudeurs sont divisés en plusieurs cercles. Hein, vous les vous voyez là, parce que les fraudeurs, ils, sont soit, ils ont poursuivi le mal des autres, et encore, ils ont utilisé leurs raisons, c'est-à-dire les propres de l'homme, hein, ce qui doit vraiment distinguer le bien du mal, parce que Dante, il pense que la raison est suffisante à distinguer le bien du mal, donc à éviter de faire le mal. Pas de faire le bien, parce que pour faire le bien, il faut aussi être... être euh, <rire> Euh, connaître la grâce divine. Hein, donc on a besoin de la théologie, on a besoin de la foi. Mais pour éviter le mal, c'est suffisante la raison. Et ceux, ils, ils ont utilisé dans une euh, manière qui est tout à fait contraire euh, les moyens propres de l'homme qui est la raison. Hein. Donc on a tous ces types de... de, de des fraudeurs qui sont, sont plusieurs. Hein. Il y a par exemple les schismatiques, il y a euh, les meurtriers, il y a... Et dans la partie plus basse, il y a les traîtres. Non les traîtres sont les pires pour Dante. sont ceux qui ont fait du mal à ceux qui se fiaient à eux. Parce que si on vole, par exemple, non si on vole... Euh, ben Dante fait, fait des exemples des gens qui ont volé dans des églises, mais ils l'ont fait dans la nuit et... Et ils n'étaient pas vraiment amis du prêtre, disons, non mais les traîtres sont ceux qui ont vraiment voulu faire du mal à autrui et c'était des gens avec lesquels ils avaient des liens d'amitié, de parenté, d'affinité, de, de, donc c'était les pires. Et à la fin de cet abîme, il y a donc les, les, les pires des traîtres qui est Lucifer. Non, euh, donc au but de l'enfer, c'est le centre de la Terre. Je souligne que Dante, il sait très bien que la Terre est ronde. Hein. Est, pour, pour Dante, c'est déjà des siècles qu'on sait que la Terre ronde est ronde, n'est pas plate. Hein. Et cette Terre ronde, donc au centre de la Terre, il y a Lucifer. C'est là. Bah, c'est une image quelconque, hein. mais donc c'est un monstre à trois têtes. Et avec des ailes des chauves-souris, avec lesquelles il agite ses ailes pour faire, pour faire glacer la, le fleuve infernal qui se trouve au fond de, de l'enfer. Et lui, il est en train de dévorer trois traîtres. Devinez qui sont les traîtres Alors, d'un côté, il y a Judas, il ne pouvait pas être ailleurs, et de l'autre côté, il y a Brutus et Cassius, c'est-à-dire le traîtres de, de, de César, donc le traîtres de l'Empire, parce que pour Dante, César était le fondateur de l'Empire hein, romain. Donc vous voyez là encore hein, quelle est la, la conception de Dante à propos de, des deux institutions principales de son époque. Hein. La, la papauté et l'Empire ont la même importance. Hein. Je voulais juste vous montrer, parce que je l'avais un peu... Euh, les critères de peine. Hein. Dante, il utilise un mot qui s'appelle « contrapasso », qui, qui, ça voulait dire que les âmes de l'enfer et aussi du purgatoire hein, sont punies eh, par euh, des, des, des, des punitions hein, qui rassemblent au péché qu'ils ont commis ou sont les contraires. Non par exemple, les luxurieux hein, qui ont été traînés par leur passion durant la vie comme une tempête furieuse. Hein, en enfer, ils sont transportés par un vent furieux. Hein, donc, il y a un rapport d'analogie entre la peine, le châtiment, et le péché qu'ils ont commis. Ou peut-être il y a aussi une relation, mais au contraire. Par exemple, là, c'est, ce sont les paresseux. Les paresseux n'ont rien fait, donc ils ont été immobiles euh, durant leur vie. Ils sont obligés de courir après euh, une, une bannière, non euh, Et sur lequel il n'y a rien marqué. Donc c'est une action absolument inutile. Hein. Mais euh, c'est juste le contrappasso par contraste. Hein. Donc on passe au purgatoire. Hein. Alors Dante et Virgile, ils arrivent au but de la, de, du centre de la terre. Là, ils, se, ils grimpent sur le corps de Lucifer. Ils s'attachent au, au, au poil hein, de son corps. Et après, ils arrivent dans un petit sentier et chemin qui est creusé dans la terre, qui s'appelle Natural Borella. Et après ça... Donc, ils arrivent de l'autre côté et de l'autre côté, vous avez la montagne du Purgatoire, que c'est symétrique par rapport à l'enfer. Hein. Dante nous explique aussi que la, la terre hein, qui s'est enfouie quand Lucifer a été jeté euh, au, fond de la, euh, si, au centre de la terre, alors la terre s'est retirée et elle a formé donc, cette colline de l'autre côté, non, pour n'avoir pas de contact avec Lucifer. Alors, cette colline, c'est la colline du Purgatoire et elle, elle surgit, elle s'élève sur une plage. Dante et Virgile, ils arrivent sur cette plage et là aussi, il y a une sorte de vestibule du Purgatoire. Les âmes qui se sont répandues trop tard, ils hein, doivent attendre sur cette plage et un certain nombre d'années, ça dépend du genre de, de, de, de, disons de paresseux. Et pour pouvoir entrer, pour se purifier. Alors, quelle est la différence entre l'enfer et le purgatoire Alors, dans l'enfer, ils sont punis, les, les âmes qui, qui ont fait des, des, des actions mauvaises, mais qui ne se sont pas répandues. Les, les, les âmes du purgatoire, ce sont des âmes qui ont, qui ont commis des péchés, hein, mais qui se sont repentis, Et donc, ils sont déjà destinés à être sauvés. C'est-à-dire que le purgatoire, à différence des autres royaumes, c'est un royaume temporaire. Il ne dure pas, les âmes, ils passent à travers les différentes corniches qui sont comme les cercles de l'enfer et en passant d'une corniche à l'autre, ils se purifient des mauvaises inclinations qu'ils ont eues durant leur vie. Donc, ils sont déjà sauvés, ils, sont déjà tra... ils savent qu'ils arriveront tôt ou tard au paradis mais ils doivent donc être euh, sujets à des, à des peines et toujours avec le même critère du contrapasso euh, Par exemple, les or, euh, ceux qui ont péché pour euh, orgueil, hein, ils sont contraints de euh, rester dans cette position avec des, des rochers sur les, sur les dos. Hein, comme ça, ils doivent assumer une position humble qu'ils qu qu n'ont jamais eue hein, dans leur vie. Non, je dis, les châtiments de, du purgatoire ne sont pas pires que ceux de l'enfer, meilleurs que ceux de l'enfer, hein. euh, je dis, parce que Dante, il peut être très dur, hein, mais, mais c'était le Moyen-Âge qui était très dur. Hein. Je vous l'expliquerai encore mieux peut-être la prochaine fois. Euh, alors, euh, alors le purgatoire... Il est. ciao Lucia. Le purgatoire il est euh, divisé en sept corniches. Et là ça correspond vraiment aux péchés capitaux. Hein? Alors les péchés capitaux ils sont ils appartiennent à trois catégories. Hein? Disons alors d'abord parce que ici le, les, disons que les péchés vont du plus grave au moins grave hein? parce que on s'approche du paradis. Donc les âmes qui ont commis les péchés les plus graves sont en bas et au fur et à mesure qu'on monte, eh, eh, on trouve toujours les, les, les, les péchés moins graves, eh, les conduites moins coupables. Eh. Alors, d'abord, on peut vraiment eh, accomplir des, des, des actions mauvaises eh, en ayant comme but les mal, les mâles des autres et donc par exemple les superbes ou par exemple euh, les colorés, ceux qui ont vraiment une aide haine envers les autres hein. là ce sont toujours des des, des, si, des âmes qui ont voulu les mâles des autres hein. et et donc ça c'est disons c'est la condition euh, la pire hein, des des âmes du de, de, de purgatoire, et puis on peut avoir péché pour euh, trop peu de bien, pour, pour avoir aimé euh, Dieu trop peu. Et qui sont là ce, ce sont ceux qui ont péché d'assédie. Je crois que peut-être quelqu'un de vous qui, con, qui a fait le catéchisme sait que le péché capitaux. <rire> à un certain moment, on rencontre l'assédie. Qu'est-ce que c'est l'assédie L'acédie, ce n'est pas la paresse. Hein? Ça ressemble à la paresse. Mais c'est autre chose. C'est une sorte de mépris pour soi-même qui empêche aux âmes, aux hommes, hein, de poursuivre la bonne conduite de vie. Hein? Donc, euh, ce sont des âmes qui savent très bien où elle est bien, qu'est-ce qu qu'elles doivent faire dans la vie, mais. Et leur volonté est trop faible et donc ils savent très bien qu'ils ne sont pas capables de suivre ces ce bons chemins et ils restent donc ils restent, euh, paresseux hein? ils ils ne font rien mais ils sont conscients que la, la vraie conduite c'est de entamer les bons chemins le... la la la cidia, ah, la chidia. La chidia. Ah, en italien c'est le... L'oisiveté, oui, oui mais c'est toujours accompagné, c'est un peu quelque chose qui conduit à la dépression, par exemple. Hein, parce que Pétrarque qui analyse très bien la dit parce qu'il y a un livre de Pétrarque qui est dédié à, à l'analyse de cet état d'âme. C'est un état d'âme qui conduit à l'oisiveté, hein, mais qui d'abord, c'est vraiment une sorte d'incapacité. On, on est méfiant vers, vers soi-même. On pense, moi, je ne suis pas capable. Non je n'ai pas la volonté d'arriver à ces buts et donc euh, je reste euh, euh, paresseux, je ne fais rien. Hein. Mais on sent qu'on est coupable, on sent qu'on est coupable, hein, parce que c'est aimer Dieu trop peu, trop peu. Alors, les, les autres péchés les plus en haut, donc ce sont les moins graves, Faites attention, parce que là, eh, ce sont ceux qui... Eh, ne, ne, ne visez pas au mal des autres. Donc, ce sont par exemple les gourmands, <rire> les, les avares aussi, parce que les avares, bon, ils, ils cherchent à cumuler, mais ne vont pas au mal des autres. Et les luxurieux. Les luxurieux, les derniers, les derniers, ce sont les derniers pécheurs qu'on rencontre euh, à la fin du Purgatoire. Donc, pour Dante, vous voyez que la luxure n'est pas le pire des péchés qu'on qu peut commettre. Pas, là, il n'est pas vraiment en ligne avec la, la pensée de l'Église catholique de son temps. Hein. Et la chose un peu bizarre, c'est qu'il met ensemble ceux qui ont péché, euh, disons, en suivant la nature, donc les, les hétérosexuels et les homosexuels. Ils sont ensemble, hein, dans le même. Mais ils sont brûlés, par exemple, par un feu, un feu violent. Hein que Dante, à un certain moment, doit traverser, et, et il a peur, hein, vraiment. C'est le feu de la passion, non C'est l'autre image du contrepasse par rapport au vent qui, avait, euh, qui traînait, juste qui, entraînait le, le, qui transportait les âmes des luxurieux en enfer. Hein. Alors, au sommet de la colline du Purgatoire, il y a le paradis terrestre, c'est-à-dire le lieu qui avait été destiné par Dieu, à l'humanité si Adam et Ève n'avaient pas commis la faute fondamentale. Et, et donc là, Dante, il est abandonné par Virgile. Après, je vous explique comment c'est que Virgile ne peut pas <rire> continuer à être le guide de Dante. Et c'est Béatrice qu'il rencontre là, sur le sommet du purgatoire, parce que ce sera Béatrice qui va l'accompagner dans la dernière partie non, de son voyage en paradis. Alors, euh, d'abord, quand Béatrice rencontre Dante, bon, elle n'est pas très gentille avec lui. Hein. Elle, elle lui reproche qu'à un certain moment de la vie, Dante a un peu abandonné, disons, la recherche de la foi religieuse, des de vérités suprêmes, disons, de, de, de, de, si, du christianisme. Parce qu'il s'est adonné à la philosophie, hein? à la philosophie, donc à une forme de savoir, que c'est une forme de savoir terrain, hein? ce n'est pas, pas la théologie. La théologie, c'est une sorte de philosophie, mais qui se réfère à la doctrine de Dieu et de, de, la, de la doctrine chrétienne. Mais la philosophie, c'est quelque chose qui peut, être, peut conduire au péché, hein? je vous en parlerai. Alors, mais Béatrice, après cette, cette, cette violente invective contre Dante, Dante pleure. Hein? Il pleure et il, il est désespéré. désespéré. Et après Dante, il fait euh, des ablutions, c'est-à-dire qu'il euh, entre dans l'été et le Noé, qui sont les deux fleuves du paradis terrestre. L'été, c'est le fleuve qui donne l'oubli des mauvaises actions qu'on a fait, et l'Eunoès c'est est, est le fleuve, hein, quand on plonge dans, dans ces fleuves, alors on se euh, on mémorise, on, on se rappelle des bonnes actions qu'on a accomplies. Donc euh, Dante, il a acquis cette condition de perfection humaine hein, et donc il peut accéder au paradis. Hein. Et Béatrice, vous voyez, le, les deux s'élèvent vers les cieux, qui sont faits comme ça, hein? donc c'est la dernière partie, hein? résister. Hein? Et, non, parce que je sais, c'est vraiment un peu compliqué, hein? mais, mais, mais on ne peut pas euh, s'en passer. Alors, le paradis, il est fait comme ça, vous voyez au centre, euh, il y a la Terre, hein? et tout autour, il y a des cieux, ce sont neuf les cieux. Hein? Alors, ces cieux, ils prennent le nom de la planète, euh, la planète qui est figée dans, dans ce ciel. Hein? Alors il y a donc le ciel de la Lune parce que c'était une planète au temps de Dante on le connaissait comme une planète comme, comme comme une pardon et comme si comme une planète comme Mercure comme Vénus comme les autres mais la succession c'est un peu différente par rapport à la nôtre parce que nous on vient avec après le systèmes copernicains, Dante ne connaissait pas les systèmes copernicien, ne connaissait pas toutes les planètes qui ont été découvertes au 18e ou au 19e siècle. Donc pour Dante, la succession est celle-ci. Il y a le ciel de la Lune, le ciel de Mercure, le ciel de Vénus, et après il y a le ciel du Soleil, parce que c'est symétrique par rapport à la théorie copernicaine. C'est-à-dire que pour nous, non euh, après Mercure, Vénère, Terre, il y a la Terre, mais puisque la Terre, pour Dante, est au centre de l'Univers, là, il y a le Soleil à sa place. Hein. Alors, il y a le Soleil, puis il y a Jupiter, et puis, oh non, pardon, il y a Mars d'abord, puis il y a Jupiter, puis il y a Saturne, ça suffit, parce que Dante il ne connaissait euh, que ça, hein, jusqu'à Saturne, Neptune et Pluton sont venus bien après. Et puis, il y a le, le ciel des étoiles fixes, et puis le premier mobile. Le premier mobile, c'est le ciel qui bouge très rapidement et qui donne, transmet les mouvements à tout le reste. Hein. Si, soit aux, aux étoiles, disons, et aux planètes, mais soit aussi aux mouvements de la Terre. Non, les, les mouvements qu'on fait sur la Terre sont imprimés de ce premier mobile. Là, c'est la philosophie aristotélicienne que, que, que Saint Thomas d'Aquin avait acquis, avait acquis hein, et qui a été un peu transformée. Au-delà de ça, vous voyez là, il y a une sorte de pyramide. Hein. Cette pyramide, ce n'est pas vraiment une pyramide. C'est l'empyrée. Au-delà de ces cieux, de ces neuf cieux, il y a l'empyrée. L'empyrée, c'est donc le siège de Dieu. Les sièges des Béatitudes, il y a là une sorte d'amphithéâtre qui est la Rose des Béatitudes où il y a les saints, et les qu'ils habitent, ils habitent là, dans cet amphithéâtre. Et c'est là qu'il y a un siège qui est euh, destiné à accueillir Henri VII, il y a un siège avec une couronne posée dessus et qui est destiné à euh, Henri VII. Les, les voyages, il est imaginé Pardon si je ne l'ai pas encore dit, mais Dante, l'imagine imagine de faire ce voyage au printemps de 1300. Donc, euh, donc l'aventure la, la, italienne d'Henri VII, c'est encore au-delà euh, du futur, parce qu'il il, euh, il arrive en Italie en 1309, à la fin de 1309, et il meurt en Italie en 1313. Donc, euh, euh, s'il imagine, euh, Henri VII n'est pas encore mort, même si Dante, il écrit c'est euh, le paradis après la mort de Henri VII, donc, mais sa place était déjà là, hein, déjà au début. Alors, la distribution des, des esprits, je fais très rapidement. Hein, et alors, quelles sont les, les, les âmes qui se trouvent là aussi dans le paradis, il y a une sorte de vestibule Qu'est-ce que c'est ce vestibule C'est les deux premiers cercles où il y a les âmes. D'abord, qui ont, qui ont été des inconstants. Hein. Donc, ce sont seulement des âmes féminines. <rire> J'ai un peux honte de le dire. Mais Dante, il fait, il fait... Ce sont des âmes qui ont été... qui sont entrées au couvent hein, et qui, à un certain moment, ils ont par la violence, hein, ils ont été arrach... euh, arrachés du couvent, mais puisqu'ils ne sont pas rentrés au couvent quand il était possible, parce qu'après l'acte de violence, ils auraient pu peut-être hein, retourner au couvent, et donc ils sont moins moins béat, moins saintes que les autres. Et, et, et donc ce sont les âmes qui n'ont pas accompli leurs vœu. Les vœux de, de, oui, de, de la foi, c'était des sœurs, mais qui sont sortis du couvent, parce que, par exemple, il y en a une qui a été sortie par la violence par son frère, parce qu'elle devait se marier avec un homme politique euh, allié de son, son frère, mais elle, elle aurait pu, dit Dante, retourner au couvent, quand, après, quand son frère n'était plus là, ou, ou elle, elle aurait pu. Donc ça, je ne sais pas si on est d'accord sur ces, cette interprétation de Dante, peut-être un peu moins que lui. Et le deuxième, euh, disons, cercle du, de ce vestibule, ce sont les âmes qui ont bien agi sur la terre, mais pour obtenir, pour atteindre la gloire ter terrestre. Donc la, la gloire sur terre, pas la gloire euh, de Dieu. Hmm? Quelle est la différence La différence, c'est en réalité très petite. C'est que les âmes du, du paradis n'ont plus un aspect physique. Ce sont des points de lumière et c'est tout. C'est-à-dire que Dante ne peut pas envisager les caractéristiques physiques. Seulement, de ces deux premiers cieux, Dante, il voit un peu leurs aspects. Donc, ils, sont, ils ont encore une, un aspect charnelles, donc sont encore un peu liées à la terre. Hein, tandis que les autres sont des points, hein, des points lumineux. Quand, par exemple, il rit, parce qu'il rit hein, de temps en temps, ou il chante, alors la lumière se fait encore plus brillante. Et c'est par cela que Dante, c'est une solution très intelligente. Parce que le problème, c'est comment rendre eh, la psychologie d'un personnage si on ne veut pas ne voit pas l'aspect physique de ce, ces personnages. Alors, avec ces jeux de lumière, Dante il arrive à nous euh, montrer que, par exemple, la joie qu'ils ont, les âmes, quand ils rencontrent Dante, parce que euh, les âmes peuvent expliquer, répondre aux questions de Dante, donc elles sont plus contentes. Mais c'est difficile, hein, parce que le paradis, il n'y a plus une réalité matérielle, c'est plus difficile, hein, euh, donner un aspect concret à, à cette réalité. Alors, après ça, il y a les âmes de Vénus, sont les âmes amants, et, et puis il y a les, les âmes du soleil, sont les, les âmes de sagesse, il y a plus, surtout des, des saints, hein. il y a saint François, saint Dominique, il y a tous les, les, les principaux saints de, de son époque et de, de l'époque ancienne. Puis il y a les esprits qui sont, ont été martyrs de la foi, hein dans le ciel de Mars, Mars c'est le dieu de la guerre, donc ce sont les martyrs qui sont morts hein, en guerre pour la foi, donc les, les croisades, et, et puis il y a les esprits justes dans le ciel de Jupiter, et puis il y a les esprits contemplatifs, donc les esprits contemplatifs, vous voyez, il y a aussi dans le paradis une hiérarchie, la hiérarchie ça va disons des âmes qui ont moins bien mérité, hein, aux âmes qui ont acquis les, les, les plus grands mérites. Et donc les contemplatifs, donc ceux qui ont dédié leur vie hein, à la vie contemplative, dans les couvents, hein, dans un cloître, donc c'est le choix meilleur pour Dante. Hein. Après, on a le, le, celle de, les étoiles fixes. Dante est là et surtout il rencontre... Des, des, des grands saintes qui l'examinent le, qui, euh, sur la foi, sur la charité, sur les vertus chrétiennes. Donc, ce n'est pas très intéressant pour nous. Alors, d'abord, le, le choix des guides. Hein, pourquoi Virgile et pourquoi Béatrice Alors, c'est très important le choix de Dante euh, de Virgile parce qu'on euh, se demande pourquoi Virgile c'est un peu, un exemple, un modèle. Alors, Virgile, il avait donc déjà décrit l'enfer. C'était un enfer païen, mais c'était toujours un enfer. Et donc, il pouvait être son modèle, son exemple à suivre pour Dante. Ce n'était pas simplement Et Virgile, il avait chanté l'Empire. Hein? C'est le, le... lui qui avait exalter l'Empire. Donc pour Dante, c'est très important parce que aussi dans, dans son texte, il y a, il y a des chants qui sont dédiés à ça, à, à l'exaltation de l'Empire. Les six du Paradis, par exemple, c'est tout dédié à l'exaltation de, de l'Empire, des Justiniens hein, qui parlent juste de la, de la hauteur de, de cette institution. Hein. Et, et puis, surtout, Virgile, il avait prophétisé dans sa quatrième églogue que c'était une com composition de, de Virgile, il avait préconisé la descente du ciel d'un enfant qui aurait renouvelé profondément le monde. Donc, le Moyen-Âge, il Moyen -Âge considérait Virgile un prophète, un prophète à, tout, à tous les effets, parce que Virgile, il avait chanté ses... Cet enfant qui descendant du ciel, il aurait euh, vraiment transformé, renouvelé complètement le monde, apporté la paix. Hein? Et donc, il paraissait, ça, ça, cela paraissait vraiment une prophétie de la descente du de, de, de Christ hein? en terre. Et puis, il est un peu, disons, le, le, le représentant de la raison. C'est le symbole de la raison, c'est-à-dire de des instruments humains hein, que tout le monde peut posséder hein, parce que tout le, tout le monde peut avoir un instrument comme ça et peut, donc, euh, que l'homme peut utiliser pour euh, arriver au bonheur sur la terre hein. c'est ce qu'il nous dira par exemple à la fin de la monarchie à la fin de la monarchie, Dante il dira que per documenta philosophiae c'est à dire à travers l'utilisation de la raison on peut arriver au bonheur sur terre puis, le bonheur de, au delà euh, non là euh, il faut quelque chose il faut ajouter quelque chose d'autre mais c'est déjà quelque chose. Donc Virgile qui est un de, de, des âmes d'esprit de, de, qui se trouve dans le limbe il est donc choisi par Dante comme son guide à travers tout l'enfer et à travers tous les purgatoires jusqu'au sommet au sommet il ne peut pas arriver. Hein. Et après, c'est Béatrice hein, no, qui le conduit. Alors, Béatrice, qui était la femme qu'elle avait chantée dans son œuvre La Vita Nuova, mais c'est aussi le symbole de la théologie, c'est-à-dire le symbole d'une philosophie, mais une philosophie euh, qui, qui, qui a affaire, pas avec euh, la science, euh, la science euh, Terrestre, mais avec le savoir dogmatique, avec le savoir de la doctrine chrétienne. Donc c'est ce dont on a besoin pour arriver vraiment au bonheur du delà. Là, on a besoin de la grâce divine. Et comment on peut euh, obtenir, atteindre cette grâce divine C'est à travers donc, la théologie, à travers la réflexion, mais la connaissance, par exemple, des dogmes chrétiens. Hein? Je vous ferai un, un exemple après. Alors, les thèmes euh, principaux hein, de, de ce voyage euh, moral, c'est donc d'acquérir une expérience du mal et du bien hein, pour bien conduire sa vie, hein, parce que c'est Dante qui accomplit ce voyage, donc même imaginaire, c'est-à-dire que lui, il doit se purifier de ces mauvaises actions qu'il a accomplies, de cette. Eh, inclination au péché qu'il a, qu a eu. Hein. Dante, quand il entre dans le purgatoire, un ange lui marque sur la tête cette paix qui correspond au sept péchés eh, du purgatoire. Et chaque fois qu'il passe d'une corniche à l'autre, il y a un ange qui efface, eh, qui enlève ce, le, le, le, le paix eh, que, que l'ange au début lui avait imprimé sur le front. Donc, c'est un voyage pour lui, mais c'est aussi un voyage imaginaire. C'est un voyage comme une allégorie de la pérégrination humaine. L'homme qui est égaré eh, dans la vie, eh, qui, est, qui est plongé dans le sombre, dans le noir, dans l'obscurité, dans le péché, et qui doit atteindre la lumière. Et comment il peut atteindre la lumière À travers une sorte de chemin eh, qui lui explique quelque quelle est la bonne conduite que l'homme doit, doit garder Alors, un des thèmes, il y en a des thèmes infinis, hein, je vous dis simplement les le principaux, et puis je coupe beaucoup, hein, c'est le contraste entre l'Église idéale et l'Église, et l'Église <rire> corrompue de son temps. Hein. Dante, il a une idée de l'Église, c'est l'Église, disons, de, de, de Christ, c'est l'Église du commencement du christianisme quand encore euh, la religion était quelque chose de peu répandu, mais qui avait embrassé une conduite de vie inspirée à la pauvreté. De la pauvreté. Là, c'est Dante, par exemple, il exalte dans le chant e du paradis la figure de, de Saint François, qu'il considère il l'appelle un alter Christus, c'est-à-dire le deuxième Christ, parce que c'est celui qui a fait le la même, la même choix qui a fait Christ, qui a embrassé, il s'est marié, il dit Dante, avec la pauvreté. Hein. Tandis que l'Église de son temps, c'est une Église corrompue, c'est une Église qui ne recherche que le bien matériel, qui ne recherche que le pouvoir, surtout, mais, mais c'est c'était un peu la situation de son temps. Dante a vécu aussi la période dans laquelle ben, Boniface VIII, c'était son ennemi particulier, parce que c'est grâce à lui qu'il est parti en exil. Mais aussi, par exemple, les papes français, Clément V, c'est les papes qui ont abandonné Rome pour aller à Avignon, hein. Donc soumis au roi de France, pour, pour Dante c'est quelque chose qu'il ne peut pas accepter. Hein. Et donc comment les, les, les religieux... Hein, là on entre, il y a un champ juste de l'enfer, le 19 e où euh, on trouve les simoniaques. Les simoniaques sont ceux qui ont vendu les charges euh, religieuses en échange de l'argent. Hein. Donc, par exemple, on a, fait, on a destiné à devenir évêque, un évêque, quelqu'un qui avait payé une somme d'argent. C'était comme ça, hein? ce n'était pas un cas particulier. Et, et donc, ils sont punis en enfer, ils sont renversés parce qu'ils ont renversé ce qui était vraiment la, la, la, la, vraie, la vraie valeur de, de, de, de, de, la, de la foi religieuse. Hein? Eh, à la place de, de chercher eh, les, les, biens, les biens spirituels, ils ont cherché les biens matériels. Donc ils sont renversés, ils ont les pieds qui sont brûlés par des flammes hein, éternelles. Et alors là, c'est Dante qui, qui se, se, se proche un peu de, de, de cela. Et c'est là que... Euh, le il y a, il y a le, le Nicolas III qui dit, c'est toi Boniface qui est venu euh, me, me remplacer parce que quand il y a quelqu'un qui arrive, alors l'autre il tombe plus en bas. Hein, et, et, mais Boniface VIII en, au printemps du 1300 n'est pas encore mort. Donc c'est une sorte de prophétie mais Dante, il voulait le mettre en enfer de toute façon. Hein, il ne voulait pas le sauver. Alors là, Politique, hein, comme thème de la Divine Comédie. C'est un thème très, très ressenti. Hein. Par exemple, à la politique sont dédiés tous les chants 6 de chaque, de chaque cantique. Le chant 6, c'est dédié de l'enfer à la situation de Florence. Donc, il y a une vective violente hein, contre les Florentins pour les luttes hein, intestines qui caractérisent la vie de, de, la, de la ville. Au 16e du purgatoire, il y a donc une invective qui, qui frappe toute l'Italie, hein, l'Italie comme expression géographique, parce qu'il n'y avait pas une unité politique hein, à ces temps-là. Et euh, donc dans le 6 de l'Empire, euh, Dante, il attaque très durement, soit les Guelfes, hein, qu'ils combattent l'Empire, mais soit aussi les gibelins, parce que, pourquoi Parce que les gibelins, ils pensent que l'Empire, c'est la devise de leur parti, Mais l'Empire, c'est l'institution universelle qui représente tous les, les hommes et tous les partis. Ce n'est pas vraiment les le porte-parole des gibelins, c'est les porte-parole de, de l'humanité entière. Donc c'est pour cela qu'il se prend aussi aux gibelins, hein, dans, le, dans le paradis, le sixième du paradis. Mais il y a plusieurs, hein, plusieurs champs, où, où il touche ces sujets. Hein. Mais, il parle très mal de Florence, hein, parle très mal de Florence, mais il a toujours hein, un sentiment de nostalgie pour cette ville hein, qu'il a chassée. Et, et donc, même au, au paradis, à un certain moment, hein, au 25e du paradis, il regarde Dano, hein, Dano des de, de cieux, il regarde la terre là en bas, et il pense à Florence. Non il pense à Florence et il dit les beaux bercailles où j'ai dormi Agneau, non, Agneau, quand j'étais innocent, hein? et les beaux bercailles, ça voulait dire aussi, ben, les lieux aimés, hein? donc il a beaucoup de nostalgie. Hein? Et je voulais juste toucher, mais je, je l'ai fait par un exemple, hein? de... La, la liaison qu'il y a entre le rationalisme et le mysticisme, non, ce sont des caractéristiques eh, très présentes dans le christianisme du Moyen-Âge. Il y a le rationalisme, c'est-à-dire même les vérités religieuses peut-être, jusqu'à un certain point, peuvent être expliquées par la raison humaine. Hein, et l'autre qui non, dit non, euh, la rencontre avec Dieu doit se faire par une extase, c'est-à-dire qu'à un certain moment, eh, on se plonge dans l'essence divine, c'est une sorte d'annulation de annu, l'individu de, de, de, de eh, qui, qui se rencontre par un élan, un élan eh, irrationnel eh, avec Dieu. Dante, il, il, il cherche, <rire> durant toute la, la divine comédie, de données une explication rationnelle de, de ce qu'on voit. Hein. Je, je vous fais l'exemple de, de, de sa dernière vision, hein, mais Claudio Cicotti vous en parlera euh, une fois. Et alors Dante euh, au dernier chant hein, du Paradis, il regarde, il a la vision de la Trinité. Hein. La Trinité, elle est représentée, si c'est un peu bah, approximé, hein. mais c'est alors ce sont trois cercles. Hein, qui ont le même euh, contenu, hein, mais qui ont une euh, épaisseur différente. On ne comprend pas très bien comment c'est cette figure, mais au centre, il y a le visage humain, parce que c'est l'incarnation de, de Christ, non Donc Christ, donc alors le visage humain, il fait référence euh, à, à, oui, à l'essence humaine qui a, qui a été euh, prise par Christ, hein? Mais alors, il cherche à expliquer comment c'est cette, cette, cette image. Hein. Il dit à un certain moment, comme les géomètres, il cherche à, à trouver la mesure entre euh, les rayons du, du cercle et la circonférence, et il ne trouve pas, parce que vous savez que c'est un nombre irrationnel, non 6,14, non, 28, etc., etc., non Avec tous les, les numéros qu'il peut qui suivent, parce que c'est un nombre irrationnel, on n'arrive pas à la fin, hein, dans la division. Et alors il dit à un certain moment, hein, je, je, je, je n'ai pas pu euh, comprendre euh, cette essence de la Trinité, mais il y a eu un moment où par une sorte de concession divine, hein, je me suis unie, je me suis fondue avec l'essence le, de Dieu. Donc, à la fin, Dante, il arrive à cette union avec Dieu, mais pas par son intelligence, disons, mondaine, terrestre, mais par une sorte d'élan d'extase. C'est une extase comme les, les, les mystiques Saint-Jean-de-la-Croix, Saint-Thérèse, David, il a eh, raconté... Ces le dernier sujet, c'est à propos des langues de Dante. Donc Dante, ben, il utilise, vous savez très bien que la langue italienne elle vient de, du florentin de Dante et des autres, des couronnes qui sont Petrarque et Boccas. Et le langage de Dante, c'est le plus étendu hein, qu'on puisse imaginer parce que. Puisqu'il doit raconter une réalité très vulgaire comme celle de l'enfer ou très haute comme celle du paradis, il a donc il utilise un langage qui a une étendue extraordinaire parce que vraiment c'est il doit décrire des, des milieux tout à fait complexes. Mais Dante. Ça, ce n'est pas suffisant pour lui d'utiliser son Florentin. Il proteste tout le temps que son langage est insuffisant hein, pour donner une idée de la, de la réalité euh, qu'il rencontre. Mais il utilise aussi d'autres langues. Par exemple, il rencontre Arnaud Daniel au, Purgatoire, au 20e du Purgatoire. Arnaud Daniel il parle en Provençal parce qu'il est Provençal. Donc il dit « Tam votre cortès de main » qui est un opoèche niveau, il va se couvrir. Il y a aussi Arnaud, qui pleure avec un temps. Hein. Là, c'est un peu le provençal. Hein. Je ne suis pas trop, trop... Mais le provençal, c'est un peu comme euh, le dialecte de Gênes pour nous, c'est-à-dire que c'est tout à fait différent de, de la langue d'Oïle. Mais oh, Dante, il peut inventer des mots. Il a inventé beaucoup de mots. Par exemple, indiarsi, que ça voulait dire se plonger dans l'essence divine. Hein. Donc, c'est... Ou sinon, s'il doit par exemple parler avec un personnage eh, très noble, non? par exemple avec son aïeul, Guida qu'il trouve dans les ciels de Mars, là où on trouve les martyrs pour la foi, alors Guida d'abord, il parle en latin avec lui, non? pour nous donner l'idée de cette hauteur du personnage. Eh? De, de oui, de la noblesse de son âme. Donc il dit O sanguis meus, grazia Dei, cui bis iunquam celi reclusa, que ça voulait dire, je l'ai traduit hein? O oh, mon sang, ô oh, surabondante grâce de Dieu, à qui, comme à toi, sera ouverte pour des fois la porte du ciel. Non? Parce que Dante, il, il arrive au paradis des fois, disons, la première fois dans ce voyage, et après la mort. Il est destiné à arriver au paradis. Ou bien Dante, il l'invente pour donner l'idée de ce langage brutal hein, de l'enfer. Par exemple, il y a Pluton qui dit, papé Satan, papé Satan, allez, on ne sait pas qu ce que ça voulait dire. Mais les sons ils sont très durs hein. et donc ça donne un peu l'idée de ce monstre infernal hein, qui parle un langage inconnu. Moi, j'ai terminé, comme ça, je, je vous donne rendez-vous si vous avez envie, donc à la prochaine semaine, au lundi, et là, ce serait vraiment un commentaire sur un, un texte de Dante, mais c'est en français, et je l'ai déjà dit, mais moi, voilà. je suis très contente d'avoir trouvé cette, cette traduction très belle. Non, merci à vous, hein. c'était... Non, non...